avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous voulez votre dose de bonne humeur quotidienne. C'est un fait, cette vidéo est là pour ça. Considérez cette vidéo un peu comme un film, vous savez, avec euh, une introduction, des péripéties, un peu de, de positivité à certains moments, bref, c'est un peu votre séance ciné du jour. Installez-vous avec vos pop votre petite boisson à côté, et profitez. On se retrouve du coup aujourd'hui pour la première ZILAN que j'ai vraiment beaucoup tryhard. Pour cette ZILAN, on s'affrontait sur 10 jeux. Comme à chaque ZILAN depuis que je participe, il y avait deux phases. Dans un premier temps, la phase 1, qui éliminait une grosse partie des joueurs, et ensuite la la phase 2 pour en sortir des quarts de finalistes. Ensuite, après les quarts de finale, il y a la demi-finale et la finale, bien évidemment, pour décerner le grand gagnant. On va pas commencer la vidéo tout de suite à la Zilane. Remontons une semaine avant. Le vendredi 1er avril, j'ai effectué 500 beaux kilomètres pour me retrouver jusqu'à Lyon. La raison, c'est qu'en fait, on avait organisé un bootcamp avec Drago et Fatou. Merci beaucoup à MCES qui nous a permis de l'organiser aussi. Le but de ce bootcamp était que pendant une semaine, on allait pouvoir s'entraîner face à face, ensemble, dans le même appartement, et aussi pouvoir s'entraîner sur les épreuves en relais. Parce que dans cette Zilan, il y aura des épreuves en relais. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas regardé, vous avez sur la playlist Zilan 2022 les 5 vidéos du bootcamp qui sont sorties. C'est pas des vidéos que training sur les jeux, au contraire, c'est beaucoup de vlogs et beaucoup d'IRL. En plus, on a développé un format qui s'appelle le Secret Bootcamp où on style les uns les autres. C'est très très drôle, très fun à regarder. C'est environ 8 minutes de vidéo. Si vous n'avez rien à faire après celle-là. Je vous invite à les regarder parce qu'en vrai, à titre personnel, même si je l'ai vécu, je me l'ai jamais de les regarder. Toutes ces vidéos sont bien évidemment dans la description. Même si la Zilan se déroule sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, la compétition ne commence pas vraiment le vendredi. On se retrouve le jeudi 7 avril Et... ouais ça va les gars sami tu sais que regarde pourquoi je suis obligé de monter t'es mon petit frère là pourquoi je dois monter, de... monter euh, pour te voir ouais, tu vois comme ça t'es mieux non mais c'est vrai ouais, je... les gars vous notez ma coupe un peu sur 10 j'ai changé hein. je suis un nouveau sami t'as remarqué que ton crâne il était pas droit genre il fait un il rebite là oui ah. attention ben... parce que tu, tu peux tu peux détruire mes neurones à ah, la alors actuellement on a un problème Un problème de PC Et de, de ce monsieur Deuxième fois en six mois Moi aussi je suis au confessionnal les gars Va falloir que je vous raconte un peu Ce mois de training de, de Zilan est assez compliqué Parce que bah, moi j'endosse aujourd'hui le rôle de manager De cette équipe que vous aimez en tout go hard Savoir gérer le, mon, le mental des troupes Le physique Faire des réflexions et savoir rigoler. Tout ça, sans que personne ne prenne mal. Et ça, les gars, c'est un job qui est extrêmement compliqué. Enfin, je trouve personnellement. Demain, c'est le premier jour de la Zilane. Et j'ai trop, trop hâte. J'espère vraiment les voir performer sur cette Zilane. Sinon, honnêtement, je pense que je serai tellement déçu. C'est pas un trio d'individualité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un trio qui est certes moins fort sur le papier que d'autres trios. Comme ce n'est pas un trio d'individualité, donc... Tel joueur fort là, tel joueur fort là, tel joueur fort là En fait, ils ont une cohésion d'équipe qui est juste incroyable Et c'est pour ça que moi, je peux honnêtement, je peux les voir performer à cette lane Je suis mon premier confessionnal, car je viens d'arriver à Lyon Confessionnal peut-être peut-être un peu long Peut-être un peu long, il est vrai Et on, je vais avoir encore énormément de choses à vous dire, les gars Parce qu'on va pas mal vloguer. Je vous laisse, les gars A bientôt, bisous Ah bah c'est Non, c'est bizarre hein <rire> Oh, les gars, vraiment je vous jure ma coupe, je crois, elle est incroyable. Oh putain, non mais ça va, <rire> tu tues tu pas un en peu fait, En gros pour vous expliquer, à chaque fois qu'on arrive à la nous on est censé faire un check-up. On voit ce qu'on fait, on donne notre billet parce qu'on a acheté un billet pour pouvoir venir. Et ensuite, on doit faire passer à la file d'attente parce que en fait, on doit nous mettre nus, prendre une douche et rentrer parce qu'on est des gamers et qu'on de beaucoup. On n'a pas pris de douche depuis un mois et demi. Du coup là voilà, on va passer à la douche devant. Ouais. Je suis Un peu content parce que juste devant moi il y a Kenny Stream, c'est-à-dire que je pourrais prendre une douche avec Kenny Après eux deux, j'ai l'habitude de prendre des douches. J'ai vraiment sûr qu'il y a un duo dans le trio. Ils ne <rire> sont pas très propres. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. <rire> ah, les gars, les gars, tranquille. Ok, <rire> allez, c'est bon. <rire> Excellent. <rire> Excellent. <rire> Merci beaucoup. <rire> ouais, <grave>. C'est <Merci> <rire> yeah. du charbonnage, les gars. Oui. <inaudible> Mais non, c'est un préganal ouais, On est, est d'accord que quand tu vois le truc de base, tu te poses des questions C'est quoi C'est un Worms ouais. Comme à chaque Disneyland, le moment le plus intéressant, c'est le moment où on installe les setups C'est faux Pour vous montrer un petit peu avec qui on est voilà. On est on, est de ce on est pas de ce côté là, on est de ce côté là Derrière moi, il y a la team V2V qui font les cons, comme d'habitude Ah c'est un joueur ouais, moins, ah, ah je vois pensais que c'était l'équipe V2V Mais tout le monde pense que c'est ça hein. On est maintenant installé. tous nos setups sont prêts On vient de discuter un petit peu avec le monde, avec Zeran C'était grave cool on se retrouve demain pour s'installer. Il faut s'en aller, c'est fermé. OK, c'est bon vais. Voilà. <rire> Je vais me faire engueuler. <rire> bon les petits potes, on est en train de rentrer actuellement direction Airbnb. L'installation s'est plutôt bien passée de manière un peu plus rapide parce que j'ai passé ma vie à discuter avec les autres participants. Fatou a un petit avis, tiens je te laisse la caméra, raconte ta oui, vie. Si hein. Vas-y Ouais vas-y bah, vas euh, Du coup première z pour moi, euh, un peu pareil que le Game Pass, il y a beaucoup plus de monde donc beaucoup plus de gens à qui aller parler donc euh, mmh. c'est grave cool. Le problème c'est qu'il faut, faut aussi euh, bah, s'installer, il faut aussi se concentrer parce que bah, la Z c'est demain et euh, on attaque fort, fort, fort, fort. On a eu des rumeurs avec les poules, on sait pas trop quoi en penser. Pour l'instant on a un peu peur mais je pense que ça va le faire, il va falloir de toute Détermi être déterminé et tout affronter parce que bah si on veut aller au bout euh, c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut honnêtement je pense que le mental de l'équipe est plutôt bien euh, on a eu quelques problèmes de pc mais euh, pff, au final on a réussi à s'installer donc c'est plus important maintenant déterminé pour demain et il euh, va bah, surtout falloir bien dormir et euh, c'est pas encore fini c'est pas encore fini c'est dur mon avis c'est que ma bah, Fares il parle plus qu'il installe son setup bon il est vrai qu'on est arrivé peut-être à la LAN à 20h et qu'il a commencé à installer son setup à 23h30 lui il est Uber ça se voit il est ouf, l ouf. L ouf. <rire> Il fait un coucou à la caméra Ouais Ça va, ça va, ça va Vous aussi vous avez pété Ouais grave <rire> ouais, Il m'en faut trop peu pour rire, vraiment je suis désolé. Le, le, le... Il fait un petit klaxon Bon Maison. La première année j'avais fait une bible du trou, la deuxième j'ai passé mes partiels, la troisième je vais en costard. Bah je te rappelle, prépare-toi, je te rappelle. Partout, je te rappelle. <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce. Premier jour de Zilan, on est actuellement le vendredi 8 avril on est euh, sur le point de partir directement direction la lan. Il est 10h pile, on va y aller On va essayer de vous prendre avec vous Je vais essayer de filmer un maximum de choses L'année dernière j'avais Bunket, c'était euh, pratique euh, au Game Pass Il filmait lui-même et tout Là c'est moi qui dois tout filmer Du coup je vais essayer de filmer beaucoup Bon allez, rendez-vous directement à la à lan. On est arrivé mesdames et messieurs On est à la zilan actuellement Regardez-moi comment la salle est belle en vrai C'est vrai que vous voyez pas tout le temps Mais nous la salle est grave belle bah là, On se balade un petit peu, on a deux teams tu vois Genre par exemple la team de Little Big Whale, Gomar Et j'oublie la dernière personne, ça on va m'insulter dans les on avait évidemment la team euh, Mercato Ed avec MRD qui a fait bien évidemment très plaisir à voir. Euh, alors les poules qui sont dans le channel, il a dit y oh, a Comment ça bonne chance, j'ai pas vu ma poule encore Oh frérot, bonne chance 2 dm Mercato Head, Maroualenko... Ça va le faire, ça va le faire Non, en vrai, ça va Regarde Non mais non, il mais, n'y <rire> a que Gotaga une marque ouais, de WF de Bigwell et Marc Goumard ah. Mais non vous passez vraiment Du coup, vous du coup on est considéré comme 6-3 Mais oui, pas 6-3 oui Mais vous passez ouais. okay. pas, en vrai c'est un tour qu'on passe pas Si si si oui, si, si, si c'est largement Non titain non non, non, non non Je suis désolé non, mais tu euh, T'es bien, es bien <rire> habillé, t'es bien habillé Mais on va avoir sa quoi Oui bah écoute, directement en pool 1 ça va être pas, ça va être pas... On va kiffer On va faire des petits câlins, c'est pas le gars ici On est ensemble vos Ça va être fou mec, ça va être fou. En vrai, à la fois je suis content et à la fois pas trop bah, moi aussi. Parce que du coup, cest à dire qu'on va pas se rencontrer. En face de. Mais en, pas, en vrai, mais moi, je vais. Météoriquement, bon on peut se rencontrer en On se fait un canard dans ce <rire> solo <rire> Mais Non, un Bichard, avec nous aussi. Oui, oui, je suis avec eu... On a la pub. Bichard, pas de casse-ci. on a. La <rire> <rire> <rire> <rire> en fait, la question, c'est vous savez à quel. Enfin, vous savez que vous avez passé, mais à, à... à quel. Ouais, c'est ça. Alors imagine, non, tu fais un canard attaque, genre. Quoi. Tu veux non. que je fasse un canard attaque Eh hey, Bonsoir, bonsoir tout le monde J'espère que vous allez bien, c'est Bichard. On se retrouve pour un nouveau stream. Est-ce que vous pouvez vous démuter sur Discord, les gars On est là aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour une nouvelle ZILAN, ZILAN 2022. Euh, sachez que c'est pour moi l'une des ZILAN où j'ai le plus tryhard. Ma connerie de cette année, comme à chaque année, c'est... Cette année, je viens en costard. costumé. Alors, les alertes, par contre, qui apparaissent sur ma gueule, euh, tu vas pécho, c'est l'objectif. Il y a des tristes, il y a des jolies femmes, que ce soit dans la salle ou même sur le live. Le but, c'est bien évidemment sortir sur son 31 pour remporter un autre type de trophée, tu vois. Il faut la ramener à la maison, c'est l'objectif. Alors, comment ça se passe, les gars, pour vous je me suis frère. Ouais, c'est vrai oh, doux. Tu veux que je nettoie Non, hein. C'est sûr C'est mon, mon territoire sûr, Je remercie tout le monde Qui sont présents aujourd'hui J'avais un peu peur Parce que c'est la première zilane Que je fais sans guild Je me dis peut-être que ça changera En termes de statistiques Ou que en termes de soutien Au contraire j'ai envie de dire Une grosse rivalité Qui s'est installée Des viewers qui sont pour moi Des viewers qui sont pour guild Alors qu'au final On est toujours potes Peut-être Nous on a tout bêtement La poule la plus difficile Pour le moment De tout le tournoi To go hard Site 3 avec Slide into DM, donc la team de Gotaga, et Mercatoed, Nico, Status du Tac. Derrière nous, Little Big Whale, Gomar, Coco, les unités d'élique Moment, Berlu, Rivenzi, Zuka qui est extrêmement fort, les gars qui ont extrêmement traîné, Rasmeltor, bien évidemment. Il est temps de vous dire, honnêtement, que notre pool est la pire du tournoi. On ne pourra jamais faire une pool tranquille. C'est les deux ou trois premières teams de pool qui passent. Non, c'est les six premières. Donc, honnêtement, il y a des chances de passer. L'objectif et d'être dans le top 3, voire 2. Pourquoi Parce que si on n'est pas dans le top 2 ou dans le top 3, on peut dire adieu à la phase 2. Euh, au niveau, mesdames et messieurs, de ce qu'on va faire ce soir, on est actuellement le vendredi 8 avril, bien évidemment. On rentre dans le lobby maintenant Oui, oui. Euh, je subis la pression. De je la lobby de... Je. Attendez, faut que je respire. C'est Chrisas. On n'a pas le temps, arrêtez, ok, ok. Pas le temps. Arrêtez, arrêtez, j'ai la pression, arrêtez. Elle a dit, j'ai pas le temps de faire une crise d'asp. On se retrouve pour la phase 1. Elle se déroule avec 19 équipes. Parmi ces 19 équipes, seulement 6 seront qualifiées la phase 2. On avait l'une des poules les plus difficiles, soit la plus dure. Elle a été appelée la poule de la mort et c'est pas pour rien. Pour Fall Guys, le système de scoring est un peu différent. En fait, chaque étape qu'on va passer dans le jeu, chaque épreuve où on va se qualifier, nous rapporte un point. Si on gagne la grande finale, ça nous rapporte 5 points. Donc on débute cette Zillan avec un jeu sur lequel on n'est pas du tout confiant. Et je pense que malgré tout, Fall Guys est l'un des jeux qu'on a le plus sous-estimé. Le code, bien évidemment, il faut le dire en vocal. Est-ce qu'il y a des viewers qui veulent join Est-ce que vous aussi vous avez Zizi qui est plus là Oh putain, c'est la map chaud. Là on n'a pas le choix, faut passer la face. On s'est joué, on s'est joué. Une deuxième ligne, c'est pas si dégueu. Ne pas glisser, ne pas glisser, ne pas glisser. Ok, c'est bon. On n'a pas glissé. Oh, coucou. GG les gars, on est les boss, GG à tous. On est tous les trois qualifiés les gars. Là c'est un, un round facile. Ok c'est bon. 3 poire, poire, poire, poire, poire. Oh. Let's go! Nice! Oh. Ok, on enchaîne. Oh là là, allez, on continue. Je lâche rien. Celui-là c'est pas ma meilleure. Mais bon. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans, je suis désolé. Pas dedans. J'suis pas dedans. Désolé. C'est passé. Ok, Fatou est passé. J'ai pas eu de chance moi au début avec les boules. Allez on va se mettre sur la pluie de Fatou Let's go Let's go Il pour le moment très très bien, il a même plus Il passe au milieu. Est incroyable. C'est tout droit pour lui, il est devant. Il va le faire. Il passe au mid. Excellent. Incroyable Incroyable Mais pêche-moi Bonsoir une T3, 6, continue. Là, il a vu, il a vu, il sait où il est oui, monte à l'étage, monte à l'étage ah, je pense les gars Ah c'est mort Dommage ça, normalement c'est la finesse on... on perd rien, on perd, on perd qu'un point On va enchaîner mesdames et messieurs avec le deuxième game Je hein. ah, vous avais vu mon spawn les gars Quoi Mais quoi Je vais me faire avoir, je vais me faire baiser les gars Je vais me faire baiser, c'est abusé C'est abusé, c'est abusé Aïe Mère oh non la, je suis ça y un poney On est passé tous les trois les gars, on est encore repassé tous les droits, c'est incroyable Moi je suis trop nul à ça, en plus je peux le dernier ma faute, c'est ma faute, j'ai été vraiment nul vraiment nul. On a fait la même chose. Drago est sorti aussi. Il commence plutôt bien hein. mais à tout moment il peut se faire baiser par le fait que les gens montent. Ah non là ça va être compliqué. Je pense vraiment que là c'est dommage. Et là je pense qu'il faut 15 devant. Hein. Oh non c'est une blague. Oh, oh c'est dur putain c'est dur. Ah il y a Nico il y a un moment. La slide. Là pour le moment on est, on est pas dans les premiers Après on le savait c'est un jeu où on n'est pas spécialement fort Mais quand même C'est pas grave on relance maintenant les gars On passe le plus de rounds possible à 3 Faut spawn debout ça Faut spawn au début ça Faut spawn vraiment au début Ok ça va c'est pas dégueu non, non non non non Non mais deux fois d'affilée. Je... Non mais non mais non mais Ah c'est bon on est baisé là Là, on est baisé. Là, on est baisé. Putain de sa mère. Eh, excusez-moi, les gars. Je suis vraiment désolé. Hein. Bon. Pour ce qui est de Fall Guys, on fait pas du tout un beau top. On n'est même pas dans les sixièmes, on le sait. Je fais à titre personnel pas beaucoup de points, même si Fatou et Drago se sont plutôt bien débrouillés. Pour ma part, c'était vraiment pas l'un de mes bons jeux. Mais on va dire que je passe rapidement à l'épreuve suivante, parce que c'était que le premier jeu. Et le deuxième, je me sentais plutôt confiant. Il s'agissait d'Elden Ring. Pour Elden Ring, il fallait faire un speedrun, tuer les quatre boss. Le but est de tuer ces quatre boss le plus rapidement possible. Le speedrun se passe sur le même PC, c'est un relais. Chaque joueur va jouer 5 minutes en temps IRL. Au bout de 5 minutes, une sonne cloche. Une cloche sonne plutôt <rire> Et indique qu'un autre joueur doit prendre la manette Pour notre run on avait une run plutôt classique Comme Nagato nous l'avait montré pour les speedruns. Merci beaucoup à lui D'ailleurs il a fait une vidéo world record de ce speedrun Si vous voulez aller la voir pour voir comment une bonne run se passe Euh attendez je, je vois où vous voulez en venir Non non nous aussi on a fait une bonne run Enfin, Je vous laisse regarder On enchaîne oui on enchaîne 19 Let's go les gars let's go bon appétit Vous êtes à peu près où dans la salle alors attends En fait là c'est le fond de la salle Là c'est en face de nous là où il y a la team au bout et on est tout en bas. 45 minutes de timer les gars, on a 45 minutes pour finir la run. Tu penses que lors d'un rapport anal c'est possible de toucher du caca Ça ne jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé. Est-ce que tout le monde est prêt Ouais Vraiment tout le monde Ouais Vous avez lancé le jeu Ouais Ok, alors pour le lancement de la run c'est parti dans Il <rire> a les, les un mec qui a pas compris le jeu, c'est... Moi je suis en plein, en, en plein contrôle de, de stress tu veux que ça Il oui, ouais, me met trop la pression sur ce jeu. T'es le meilleur, hein. par contre t'es le meilleur de nous, je crois. Vraiment bah, C'est okay. pour ça que j'ai la pression. Bah, non, non, non. Bah, non. t'as pas à avoir l'impression. On a juste 4 euh, petits boss à tuer. Non, c'est pas moi qui joue en premier. C'est Bichard, juste qu'il se met sur le côté parce qu'il a rien à faire à parcourir. Comme ça je suis déjà en place pour le prochain boss en fait. Tu vas devoir avancer. Vas-y. Ok. C'est bon on a switché. On s'en fout plus sur la maxion. Non. Si la base par rap, les gars, parfois, reviens. Ok c'est bon. Nice T'es le boss mon Drac, t'es le meilleur de cette putain de planète mec, t'es le boss. C'est pas très rapide hein. C'est pas grave, c'est pas grave, on s'en fout, bon, tu, es la, first try. Try. tu es la first try, tu l'as first try c'est le principal mec, vraiment je te jure que c'est le principal. Ouais c'est combien de temps Dites, 15, 15 secondes. 15 secondes. T'as été monstrueux drago. Excellent. J'aime ton endurance. Oh Allez. Ah Il reste 20 secondes Je prépare le switch Drago 10 secondes 5 4 3 Casque J'ai pas vu que j'avais pas, pas de vie T'as même le temps de faire le dragon mec T'as carrément le temps, t'as carrément le temps jouer sur Zutom maintenant les gars, tout peut jouer sur Zutom maintenant, qu'est-ce que vous en avez pensé C'est ma faute aussi hein. franchement si, on... si je tuais Godric tout de suite, euh, c'était fini tôt tu vois. On finit la run d'Elden Ring en 27 minutes in game, ce qui est honnêtement pas dégueu. Avant d'arriver à la LAN, on s'était dit que tout simplement si on arrive à finir la run, dans un temps en dessous de 30 minutes, on était parmi les 10 meilleurs duos de la LAN. Et on savait qu'il y avait plein d'équipes qui ne s'étaient pas entraînées au niveau de la LAN sur ce jeu, du coup on se disait que bah tout simplement, finir le jeu allait nous apporter un bon top <rire> Pour Elden Ring, on va finir sixième. C'est pas du tout une bonne performance. On est à peine dans le classement nécessaire pour se pouvoir se qualifier en phase 1. On n'est même pas à la moitié de la phase 1 et clairement, on n'est pas dedans. La prochaine épreuve sur laquelle on va s'affronter est Zutom. Comme pour Motus, le but est de trouver un mot, faire des essais avec les beaux mots, bonnes lettres. Le logiciel nous dit si les lettres sont à la bonne place ou si elles sont dans le mot mais pas à la bonne place. Le but est de trouver le mot en moins d'essais possible. Clairement, cette épreuve... Je les dodge. Je voulais pas en entendre parler, c'était que en phase 1. Je suis trop nul en français, j'ai pas les mots qui me viennent en tête. Bref, j'étais pas du tout confiant. Je m'étais quand même un petit peu entraîné auparavant sur le site de Zutom. J'ai fait des séries, j'ai trouvé des mots, bateau, avion, une épreuve faite par Zerator. Je ne pensais pas que les mots seraient aussi difficiles à trouver. Est-ce que je vous ai déjà fait un bichon bouche spécial Zilan Certainement jamais, hein. Est-ce que vous connaissez le bichon bouche Le bichon en bouche, c'est. Pendant le ramadan, on mange. Voilà, c'est tout. Bon, cette, cette boîte est très très collante, hein, vraiment. Enfin, J'allais me, me laver les mains après. C'est Samy qui m'a acheté ça hein. Wesh! Ouais, ah. Goûte, c'est déjà bête. Tu veux des gâteaux arabes? Si T'as une corne de gazelle, je prends. Oh, oh, c'est la même chose, hein? la même chose dedans. La même chose? C'est la même chose dedans, vraiment. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Attends, comment je. Je comprends, rien, je comprends rien. Ah non, vous allez voir son écran là. Oh merde. Ok, bah vous allez regarder des planètes, c'est bien. <rire> vous avez vu les belles planètes? <rire> je leur parle comme si c'était des l'internel. <rire> Alors les planètes, il pue son micro, hein. Il fait quoi avec son micro Je remercie énormément euh, Kamel et Bifresh, parce que ils m'ont servi les gars, un tagine de roi, je rigole zéro. Ils m'ont appelé en fait, ils ont pris un, un tagine, et en fait euh, ils m'ont invité à manger avec eux, et du coup j'étais... Franchement j'ai limite trop mangé on va aller mesdames et messieurs sur le Zutom On se concentre, on respire Si on bloque plus de 3 minutes, on passe Je vais juste appeler ma maman pour dire que je l'aime Allo Ouais juste pour te dire avant le Zutom Qui est une épreuve très compliquée Que je t'apprécie également énormément te, Tu m'apprécies Ah mais très fort En vrai c'est plus de l'appréciation C'est autre chose D'accord Je suis tout cœur avec toi Je suis devant la télé Je te regarde N'oublie pas que je te regarde Ça fait, ça fait peur <rire> C'est oui. pas encourageant N'oublie pas que je te regarde <rire> N'oublie pas que je, pas, je te vois Est-ce que, est que tu penses que Drago est un bon streamer Ah mais il est terrible ah Non mais ma mère quand elle dit il est terrible c'est que t'es fou, t'es trop bien Elle a dit tu peux venir le follow si tu veux <rire> oh, En tout cas je te fais un gros bisou maman Moi aussi Voilà et euh, que du positif que du plus ok Genre je pense qu'en combat de Mesdames bagarre ça se... oh. Bisous maman Là, le... ce qui m'est très bien, c'est mettre un quel. Non, bah non, du coup. Il faut que j'avance, donc je vais abandonner. Ma faute. Kidam, ok. Je pouvais pas l'avoir. Je passe, hein. Je l'aurais pas, hein. Ni maçon. Faut que j'avance, les gars. Je peux pas, hein. Je, je peux vraiment pas. Hein. Lithium, allez, baisse. Ok, c'est bon. Ciao. Je l'ai pas. Je l'ai pas. Eureka. Putain, mais Eureka. Bon allez, eh, vous avez vu on, on a fait une performance médiocre Pourtant on est mis de mi mi tableau, hein, donc honnêtement ça va C'est purement... Euh... On va relancer donc j'arrête ou pas Ok donc j'arrête Faut pas chier 3 2 1 Ouais Ok <rire> Je peux pas Bon faut que j'avance hein laisse tomber je sais même pas ce que c'est je sais même pas que ce mot existait ok je peux pas me faire celui-là je vais prendre mon temps je veux pas les gars je peux vraiment pas je suis désolé discute Disque... oh, ok je panique J'arrive plus, j'arrive plus En oh e oui. je l'ai pas Écueil. putain en vrai j'aurais pu l'avoir 65, je suis vraiment dans les derniers Je suis dans les dernières. Il y a 77 teams Donc c'est la team, c'est en team 77 centimes ouais Je suis grave des gars hein. On y croit, on y croit, on y croit Oui tu vois C'est juste que C'est pas dans la dernière game que ça va changer tu vois Allez on enchaîne 3 secondes mec Vopal, vocal, Vojale vocal, volal, je sais pas le mot. Vocal, putain mais je suis une merde. Vraiment. Vermoulé, vermoul. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès. Vermoul, Ver... vermoulu, un autre U. Oui, ok. B... Bivo, Bédo Putain non je fais de la merde. Non. Bateau. Je suis trop con. Cool. Un corbeau. Oh, c'était cool, hein. 59. Putain, c'est rien. Non, on n'a pas été bon. Bon, Zutam est un véritable carnage. On s'est complètement foiré. Que ce soit Fatou, Drago ou moi, aucun n'a réussi à faire vraiment un bon top. À chaque fois, on a trouvé qu'il y a un seul mot en deux, trois essais grand max. Bref. C'était clairement pas assez. On arrive sur le quatrième jeu de cette phase 1 et mentalement, ça va pas du tout. En fait, comme les trois premiers jeux étaient très difficiles à administrer, c'était difficile pour les organisateurs de récupérer tous les points, tous les temps, en heure Et du coup, de nous donner un classement au fur et à mesure des jeux. C'est pourquoi, après Zutom, on a commencé à voir la tête du classement de la phase 1 pour la toute première fois. On allait enfin savoir sur les trois premiers jeux, quelle place moyenne on avait fait. Et quand on a su ça, c'était... terrible. Dixième, c'est clairement... En dessous de ce qu'on attendait. On visait la troisième, voire même la deuxième place de cette poule 1. Dixième. Je sais pas si vous vous rendez compte. Dixième. Et mentalement, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Je repense un peu à tout ce que j'ai fait. Le temps que j'ai passé à train cette lane. La zlan, pour un streamer qui veut s'y mettre vraiment à fond, c'est un mois de concession, un mois de sacrifice. Pendant un mois, il bah, n'y a plus de GameSub, plus de Minecraft. Et tu te tues sur des jeux que forcément les viewers n'aiment pas forcément. Ce mois, c'est un mois de kiff aussi, parce que tu changes un petit peu, t'as du contenu à partager il faut pas le dire aussi. Hein. Et même l'expérience en soi, aller à la ZILAN, c'est une expérience de fou. Pendant 4 jours, tu kiffes, tu vois des gens, tu passes vraiment de très bons moments. Mais en termes de performance, ça me plaisait pas. S'arrêter en phase 1, c'était pas possible pour moi. Je suis un peu diag en vrai. T'es confiant ou pas Beaucoup moins là. Je suis content d'être là. Hein. Mais J'ai même pas l'impression de... de kiffer un max, tu vois, parce que je... À aucun moment on est devant, à aucun moment ça se passe bien, aucun. j'ai l'impression que j'ai pas le droit au bonheur. Pas Pour moi on est top 9-10. 9-10 Ouais. Et Apex, y'a qui qui fait peur sur Apex dans la poule Y'a que Gota, y'a que de Gota avec Mikalo et tout. Y'a personne d'autre frère. Vous êtes monstrueux, vous allez tous les enculer. vous allez me sortir Gotaga de cette poule frère, la vie. En face de eux, y'a pas Gotaga, c'est clair Oui. Vas-y, y'a a plus. <rire> Je l'ai énervé, c'était Figuidom. Classement dans une minute. Attendez, attendez, il y a les classements, il y a les classements. On est dixième, les gars. On est dixième. On m'a fait quatorzième sur si, ce si, item. On passe pas, bon, on fait chaud. <rire> du coup, on enchaîne le quatrième jeu sur Riders Republic avec un sentiment de, de stress, du gros stress. D'autant plus que Riders Republic est un jeu particulier. 60 joueurs qui sont sur la même course avec les collisions activées. Il y a plein d'obstacles sur le chemin. Et si on se les prend, on perd un temps considérable. Il va y avoir trois mass races. Et à la fin de ces trois mass races, on aura un classement final. Allez les gars, let's go Y y'a aucun jeu on perd pas Genre c'est abusé On a aucun okay. ah. Putain on a, a, a triné une fois plus que la moitié des équipes Allez gars Allez vas-y toujours plus 5, top 10, top 11, on a fait un bon truc, au moins une, je un point les gars où je demande la top 6, hein. vraiment, hein. voilà on a fini, bonne journée à tous, rendez-vous sur Apex Oui top 16 mais c'est pas assez, on est 60, top 16 c'est quoi C'est top 1 quart, je me stime pas en tant qu'un quart, je suis désolé vraiment je suis dépité Ça fait une semaine je suis pas allé en cours putain et j'essaie de rattraper mes cours comme un enculé et je ne rien, je suis pas quelqu'un de pessimiste, hein. je jure je suis pas quelqu'un de pessimiste hein. mais, mais ça me détruit, vraiment ça me détruit, j'ai plus envie honnêtement hein, Avec Claders Republic, on passe septième de notre pool 1. On est à une place, les gars. Une seule place de pouvoir se qualifier. À ce moment-là, je ne visais même plus un seed. Je ne visais même plus être top 3, top 2, top 4. Je visais juste à se qualifier. C'est pour vous dire à quel point mentalement ça devait commencer à être difficile. Et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que j'avais certaines limites. Au niveau du stress, au niveau de la pression. Passer la phase 1, pour moi, c'était une formalité. C'était même pas difficile. Et c'était la première fois que le Destin m'avait regardé dans les yeux et m'a dit « Écoute mec, c'est pas si difficile que ça. » Et quand je m'en suis rendu compte, ça commençait à devenir trop pour moi. Ça se voit sur le stream, ça, ça se voit sur les images que vous voyez. Je suis clairement en train de tirer la gueule. Je repense un petit peu à tout ce mois de trading, comme je vous l'ai dit précédemment. À toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages avant la LAN. Pendant la LAN. À toutes celles qui étaient en train de regarder le stream, que ce soit ma mère, mes potes, ou même vous. Et j'avais, je pense, besoin de ce moment où je mettais tout en off, en pause. Et je suis sorti prendre l'air. Je coupe la cam, je laisse mon PC. Et pendant plus de 15 minutes, je sors. Je prends l'air. Et euh, pour être tout à fait honnête avec vous, je chiale à mon coup. Mais en toute transparence. Et je me souviens que j'ai même croisé un abonné devant la salle. Qui m'a regardé, qui m'a dit « Écoute mec, je sais pas pourquoi. Parce que je regarde pas le stream. Mais peu importe ce que tu fais. Sache que moi, tu me fais rire. Et rien que ça, c'est le plus important. » Ces abonnés, je le connaissais pas. Et en fait, ça, sur le moment, genre je me suis dit « Mais euh, t'es en train de, de paniquer. T'es en train de stresser. Alors que en vrai tranquille. Ça va le faire. On allait commencer sur Apex, un jeu où on était confiant, un peu plus que sur tous les autres. Et je me suis dit que si même un abonné pouvait croire en moi, quelqu'un qui avait même pas regardé le stream, qui ça se trouve me connaissait même pas. Il me disait ça peut-être pour me faire plaisir. Je me devais de revenir devant mon PC le plus rapidement possible. Juste sourire et avancer. Parce que merde, j'étais à la Zilane quoi. Ça ouais, les gars. dépressif votre streamer là. Oh ouais, la bustard est ouf Parce que là, c'est pas fini. Parce qu'on a ni. Là ouais, on est dans la merde en vrai. Mais c'est serré quand même. Pas du tout fini. Hein. Apex c'est notre meilleur jeu hein. Le chat de Bichard, en gros, j'ai pas vu en fait. J'ai pas vu que Bichard était mal et pleurait. J'ai pas du tout vu. Euh, en gros, si vous voulez, je pense que Bichard, euh, là, ce qui va pas, c'est que. Enfin, je pense, hein. C'est qu'en gros, d'habitude, il est habitué à, à être le meilleur de l'équipe et à porter l'équipe vers le haut. Et euh, là, vu que nous, on est des malades mentaux, bah, c'est moins le cas. Et du coup, bah, il se sent mal, tu vois. C'est normal, tu vois. Quand on, connaît, quand on connaît Fares, c'est normal, tu vois. Euh, on va le faire. Il nous, reste, euh, il nous reste un jeu. Il nous reste un jeu. Il nous reste Apex. Il faut prier pour que le classement Rider, ça suffit. Bichard, il a tout donné pendant un mois. Il a niqué son stream, entre guillemets. Il a perdu 300 subs euh, pour faire cette Z-land. En vrai ce qui me fout le somme, c'est que j'ai pas l'impression de sous-perf en fait. Ouais, c'est La poule elle est infâme. Et euh, voilà, il y a un petit mental breakdown parce qu'en plus il fait le ramadan donc c'est pas facile. On va qu'on se foire J'ai peur hein, j'ai honnêtement peur hein, mais, euh... mais... Moi je lâcherai pas, je, je ne lâcherai point. Tu tout mec hein, de gagné, rien à foutre mec, c'est hein. Ça fait plaisir, merci. <rire> <rire> bah mais c'est parce que sur mon chat ils m'ont prévenu que... Ah ouais bon ça va, ouais, ça, ça va. va. Donc euh, t'inquiète. Ça va aller. <rire> Ma mère elle m'a dit même triste, tu fais le charreau si, si, si, si, si je peux te dire, elle a 32 ans et 3 enfants Je sais te le dire Il Y a le classement, où Regardez avec Riders Republic ce que ça donne C'est-à-dire qu'en là, vous avez l'équipe de moment Les unités oui, déliminées, l'SPD et l'équipe de ma... Je le fait, les gars, c'est trop beau on le fait, il y a monde Et on passe en poule pas, en fait 2 mal, et après on passe en quart On le fait <rire> Aucune déconcentration, quoi que ce soit T'as hein. vu ce que vous me faites faire ouais. Allez J'ai trop de pression, je suis allé C'est parti Allez Allez Pardon excusez-moi Allez, Allez. Ah ah non, excusez Alors, on regarde derrière Et on colle pas inutilement ouais, Là, là y'a personne, y'a plus personne hein. On a tout le fond hein. voilà, bah, C'est un spawn de merde mais on y va quand même Y'a une team en bas, il, ça conteste en bas Ça conteste là, ça va nous contester ici je pense hein. Thomas, Sur moi Sur moi Sur moi Sur okay, moi casse toi, tu peux te casser ou pas Je me casse, je monte en haut Sur moi Sur moi Sur moi à l'étage on, on fight ou pas On se barre Non non non non non Ok ah en passe, il vient de décoller, vous Il est tout seul, hein. il est tout seul, il, il, seul, de il, le tout seul. il drop dessus hein Avec un mec, down Deux down Il est Il, il, y a, finir, il y a one lui, il est one Bien joué Ok, plus de la charge, on recule Ça décolle ici, faites attention, collez-vous ici, collez-vous Ok, plus de déplacement inutile on écoute, chacun couvre, pas tout l'escalier, Bichard le haut Tu couvres là-bas, ça arrive Là je vais les scanner. Ne pas, bougez pas. En dessous, un seul en dessous, c'est une waste. Il est tout seul, il est tout seul. pas, pas. C'est notre team, c'est notre team qu'on a entendu. Repositionnez-vous vite. Je vous dis quand vous bougez. Bon du coup, j'escane. il y a une team, une petite maison là, en bas. On les scanne. Ah, bah, bah, Voilà, Ils viennent de nous scanner. Ils sont deux d'ailleurs. Là ça va partir très vite hein, parce que regardez, là en fait la zone, il y a la moitié qui est dans le vide. Ils rentrent, ils, rentrent, ils sont là, te montre pas. Ils sont, ils, sont, ils, sont, okay. ils sont en bas, ils sont en bas. Pas tout, on va faire la technique. Euh, ulté, dégoût pour porté d'accord Ulté, ulté Vas-y Oh bordel GG Sors Fatou, sors de la zone, sors de la zone, sors de la zone Sors de la zone, sors de la zone On s'est fait ah tuer ouais par tout le monde. Il y avait trop de monde. monde. C'est Rivenzy qui nous a tués. Il hein. faut qu'on fasse mieux encore, les gars. Il faut qu'on fasse mieux. Allez, allez. 13, 14. On a drop avec beaucoup de teams, je pense. Il y a une équipe qui non, une équipe. Si, une au -dessus équipe. nous suit. Si, au-dessus de nous. Il y a une équipe au-dessus de nous. Là, là. Il y a, droite, qui... ouais, y a personne ah, ici. Attendez, les gars, il y a, y pas pas. Gars, y a trop, trop d'infos en même temps. Il y a personne autour de nous, on est sûr Ouais, et on peut aller là, mais il y a une équipe de l'autre côté. Il hein. y a un mec là-haut. Il okay. là faut qu'on avance. Ça va nous pocher dessus. On peut essayer là. Y'a les mecs Très close. On reste là. On est bien. J'ai un gros viseur en vrai donc je peux regarder en face. Ouais Ils sont vraiment dans le conteneur aussi. Y'a une petite en bas. Ok. Euh, bouclier, bouclier, on se casse. Bouclier, on se casse. Tiens. Attends. Allez, allez. Vas-y, ult. Ult. Allez, on démarre. Il faut aller vers le Là-bas. Hit. Chiffre de blanc, Chiffre okay, de blanc, les trois, en Chiffre de blanc. Okay, okay. Je peux leur ult dessus si besoin. je, te, je te ouais, ouais, tu peux leur dire. En vrai, tu peux ouais. déjà ult là. Ah, ils ont décollé, ils ont décollé. Ah, bah trop tard, j'ai ult Bah, droite pas loin hein, devant nous, au niveau du même plat. Une... Sur nous Sur euh, non, mais il est là mort mort. Euh... mort, mort. Mort mort. 2 HP, 2 HP 2 ils ont 2 de HP. Deux. Il reste un mec, il reste un mec, la Valkyrie. Ils ont 2 HP, ils ont 2 HP, de HP ici. 1 HP, de HP de Baudit swap Reste pas tout Reste, à tout. Reste, à tout. Reste à tout Ok, parfait Il nous rush Il nous rush Barrez-vous Si vous Je peux pas Barre-toi toi Casse-toi Casse-toi Top 4 Maintenant, il maintenant faut juste croiser Maintenant, il faut juste croiser les doigts Les gars, bravo C'est pas des perfs dégueulasses hein, Vraiment Euh... Lala, 13ème 15e, Little d Wild. 15e, 13e. Ça, ça le fait peut-être. Maintenant, on doit les Maintenant, il faut juste prier, les gars. On prie. Alors là, c'est clairement la pression. On a fait de très bons tops sur Apex. On fait deux fois top 4, ce qui est vraiment excellent. Le système de classement sur Apex, c'est que plus on est haut dans le classement, plus on a de points, et chaque kill rapporte un point. Le stress dans tout ça, c'est qu'une équipe qui est 5e, 6e, si elle a fait plus de kills que nous, va forcément se retrouver de goût devant nous. Et ma plus grande peur, c'est de ne pas passer la phase 1 sur un kill ou sur une place. Je pense que c'était l'une des fois où j'étais le plus stressé de toutes les expériences que j'ai pu vivre dans mon métier qui est le streaming. Par contre les gars, les gars, je vous Merci. dis si tombe et qu'on est dans les six premiers, je crie. Non, moi aussi, moi je hurle, moi j'explose. Allez on y croit les gars, on prie, on prie les gars. Vous avez une émote fait pour ça. 5 minutes il a dit, ok 5 minutes. 5 minutes. Je prie pour que tout le temps qu'on a mis dedans ne sert rien, vraiment. Pendant cette quatrième là, l'un c'est la première fois que je craque mentalement. Je n'ai jamais craqué mentalement, même, même sur rien, genre. Je... Mesdames et messieurs, j'ai le classement des 4 poules de Allez, venez les gars Là. Venez, venez, venez. venez. -Lan. Mesdames et messieurs, je vais commencer par la poule 1. La première équipe qualifiée, seed 1 de la poule 1 et slide into DM. On va passer à la deuxième équipe, seed 2 de la poule 1. Mercatohead, on va passer au site 3. Et c'est une petite surprise pour la poule 1, je ne vous le cache pas, les unités d'élite du LSPD. <applaudissements> site 4 de la poule 1, mesdames et messieurs, l'équipe, to go hard. Ah site oh, yes oh, 4. La joie, ça, bien sûr, l'émotion. Merci à tous. De la poule 2. Et enfin, il nous reste trois équipes, trois équipes qualifiées dans cette poule 4. Hello, Gil. Et le site 4, c'est la Team JPEG. Ah ouais. oh, team JPEG qui a des supporters. C'est la plus difficile, c'est la plus difficile, Zilan, à laquelle j'ai participé vraiment et de loin. Oh Je, Lucie j'ai envie de chialer, bien. viens viens viens, viens, viens, viens, viens. Oh, J'ai envie de oh, le malheur vraiment. des uns fait le bonheur des autres bien joué la oui, oui oui oui, es... c'est grâce au Scream Lutti c'est parce qu'on est venu C'est parce que t'es venu, tu nous accaces, tu as cassé, tu m'as donné un conseil, tu m'as dit vise C'est grâce à ça mec j'ai visé, c'est bon Lutti Allô. Alors Incroyable Hein Incroyable Je... Terrible Je... Je, tu crois pas. Je, je, je, Bref Oui Je t'aime fort Et tu dis à papa je l'aime fort aussi Oui nous aussi À demain 14h on sera là À demain Bisous Bisous Non vraiment c'était C'était l'alan la plus difficile à laquelle j'ai participé de loin Vraiment La phase 1 est insanement dure maintenant, euh, maintenant on va avoir une phase 2 qui va être imbuvable en toute honnêteté Mais c'est pas pour autant qu'on va pas essayer de se qualifier Ok Mais écoutez les gars moi j'ai envie d'y croire, hein. j'ai envie d'y croire. Ok parce que tout est possible. Je suis trop content Vraiment Oh je t'ai filmé C'est vrai Non j'ai pas vu Waouh J'ai wow filmé ta réaction Oh peur? Oh je suis trop content oh, ouais vraiment c'était si dur, c'était si dur non, tu as fait ah, Vraiment, mentalement, c'est trop c'est trop. Bicharo, non mais vous savez le... non mais en, en une heure, il y a plus de femmes qui sont passées sur mon stream Qu'en un an, euh, détendez-vous Bon, en tout cas, j'ai encore quelque chose de très important à vous dire Merci beaucoup à tous d'avoir été présents pour ce stream On va cut, on va aller profiter de ça, on va aller dodo Je vous remercie énormément d'avoir été euh, Tous et toutes Présents de manière très très présente Sur la présentation présente Bon, gros bisous à vous C'était Bichar Restez comme vous êtes, je suis plus Bubusso. Calif Je suis trop content. C'est la nuit, je suis trop content. Vraiment, ça fait 4, 4 oui. lanes, je non, passe par les plus. Mais... Vraiment, je suis truquée. On s'inverse à Toré tout soir. Hein Dans ma tête, vraiment, oui. Dans ma tête, oui. Dans ma tête, oui. Je suis déjà trop loin. Vraiment. On a réussi à être qualifié. On passe la phase 1 et en plus en tant que quatrième. Honnêtement, c'est pas un bon seed. En fait, pour vous expliquer, le premier, le deuxième et le troisième n'ont pas de chance de se retrouver. Alors qu'en tant que quatrième, on a une chance de trouver les trois premiers de chaque poule. En fait, c'est un peu. Du coup, on s'endort. On part de cette première journée, on rentre chez nous avec ce petit stress qui nous dit qu'on est qualifié, on est, est soulagé. Mais malgré tout, la journée du lendemain va être encore plus difficile. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le jour 2, on est actuellement le samedi 9 avril et on se dirige actuellement vers la ZILAN pour la phase 2. On est content, on est passé en phase 2, bien que, euh, en vrai, c'est est normal qu'on passe en phase 2 vu le niveau de notre équipe. Je suis un peu déçu de la perf, On faudrait dû faire top 3 de notre, de notre poule. on fait top 4. L'équipe qui... qui nous pique notre troisième place, c'est l'équipe de moment, moment qui a gagné multiples LAN, multiples compétitions. Le mental, il est présent, il le sait. Plus d'expérience, plus âgé. En même temps, il a une barbe, ça fait tout. Malgré tout, je suis quand même content de passer en phase 2. Au contraire, je pense que ça nous motive d'autant plus d'essayer de passer euh, la phase 2 maintenant pour essayer d'atteindre les quarts de finale. Ce serait quand même une très belle histoire. Les gens galèrent à passer la phase 1 et ensuite vont jusqu'en quart de finale. J'espère en tout cas que vous êtes derrière nous, que d'ailleurs pour ceux qui regardent la vidéo, vous êtes aussi un peu derrière nous depuis la vidéo directement. Je pensais que t'allais pleurer. Ah non non Arrête Non non, non. Arrête <rire> <rire> Arrête En tout cas on se retrouve dès qu'on arrive Je vous fais un gros bisou Mesdames et messieurs la qualité est dégueulasse parce qu'il n'y a pas de lumière Mais les poules viennent de sortir wow. On a une giga on a une Non, on est En vrai c'est possible. C'est vraiment trop C'est Gaino, vraiment... c'est oui. ceux qui nous ont pris la place. On a c'est nous nous dit, c'est Salut Le seul truc qui peut arriver c'est que si vous êtes à côté de nous, on va pas pouvoir ignorer, c'est impossible. Mais par contre si vous ah y êtes pas, il y a peut-être un monde par l'autre côté en attendant, tu vois. dans bon. tous les cas, sache-le, vous je sais. Je vous avais filé un peu ça Non mais parce que ce serait honteux, tu vois. On fait cette lave grâce à toi, Kenny. Tu m'as un tu je pète un peu. Je te nique. Je me lève dans ça, là. Voilà, c'est l'heure, Kenny. Quoi, moi Au niveau du cadrage, je m'arrête toi. Attendez, c'est flou. La la la la la la la la la la. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour yo yo, let's go. Comment ça va Costard du jour. Du coup, bienvenue dans cette Zilane 2022 pour la phase 2, mesdames et messieurs. On a passé la phase 1 de manière très très close. On est très très fier de ce qu'on a fait quand même malgré tout. On se retrouve dans une poule qui est en toute honnêteté, la meilleure poule de 4 sur laquelle on pouvait tomber. Le trait de drago a le haut de ponce. Pas un <rire> on commence tout de suite avec les deux jeux où l'objectif va être de prendre l'équipe la plus susceptible de pouvoir nous dépasser et de la descendre plus bas que le terre. D'ailleurs en parlant d'équipe, quelles sont les poules de cette phase 2 Pour cette phase 2, on va se retrouver dans la poule 2. Honnêtement, quand je regarde la tête des autres poules... Je suis plutôt content. On aurait pu se retrouver dans une poule beaucoup plus difficile. La grosse équipe à surveiller, c'est l'équipe FC Clair, l'équipe de Kenny. D'ailleurs, en parlant de Kenny, tiens lui faire un message un peu spécial. Kenny est une personne extraordinaire et c'est grâce à lui qu'on a pu participer à la ZLAN. Juste avant la LAN, le jeudi, le PC que Drago devait utiliser pour toute la LAN a commencé à avoir de sérieux bugs. Le PC en fait commençait à s'éteindre dès qu'il le poussait un peu trop dans ses performances. Du coup, le jeudi, juste avant la LAN, Drago n'avait tout simplement pas de PC. À ce moment-là, on a décidé d'appeler Kenny pour lui demander s'il y avait la possibilité de trouver un PC. L'équipe de Kenny qui avait fait un bootcamp dans un café gaming qui s'appelait la source eSport à Lyon. Kenny a du coup tout de suite demandé à la source s'il pouvait prêter un PC pour l'événement. La source, qui d'ailleurs a très gentiment accepté, a proposé à Kenny de prendre ce PC, de nous le ramener. Et Kenny devait se porter garant du bon état et du bon fonctionnement du PC jusqu'à son retour. Sans même connaître Drago plus que ça, Kenny a décidé de se porter garant pour le PC que Drago allait devoir utiliser durant toute la LAN. Donc clairement, on lui devait une fière chandelle à ce moment-là. Pour la phase 2, seulement deux équipes vont pouvoir directement se qualifier pour les quarts de finale. On commence sur le premier jeu, Worms, où clairement l'objectif va être de prendre l'équipe Team 28+, et l'équipe barre de Gérard, et de les tuer clairement tout de suite. Worms c'est un jeu particulier, on n'avait pas le droit de placer nos verres, c'est-à-dire que tous nos verres allaient spawn aléatoirement dans la partie, donc à tout moment, on peut se retrouver avec un seul verre au moment de jouer. Il faut qu'on le fasse, hein. il faut qu'on le fasse. Hein. Euh, Détends-toi mec, on, on lâche les pressions mec. Et, euh, ...a été modulé exprès pour cette deuxième phase de groupe, alors qu'un massage bien sûr euh, sur... Euh, Ils sur ont bien raison de se détendre. Focus focus focus Ok ça a lancé Ok on est les violets On a des verres bien haut On a des verres on a des verres vraiment haut On a qu'une seule game hein. les gars faut pas se fail eh, Honnêtement. Ok ça va, qu'est ce que je fais Tu te mets dans le coin là Je pense non Ouais Tout le tu vois Vers le haut c'est Tom Tom. Vers le haut vers Le coup de point, Le point, le ouais. point de poing Le point à Tom -tom, de feu Le de Le point Tom. feu Le point de feu Le Allez Bien Let's go Nice colle toi colle toi Parfait mon gars Ok ça va Je me mets à l'intérieur on est là Ouais vas-y vers l'intérieur On est là le smooth hein. ouais. ouais. On peut pas crafter la grosse poutre qui passe pas le grosse... contre On peut crafter la grosse poutre. Vas-y vas-y. Vas tours... ah, vous êtes sûr Oui oui. Okay. oui bon. Les cocasseur ne passent pas dessus. On elle est, est énorme. Est... L'eau elle monte quand Là dans deux minutes. Donc on a même pas fait un tour que l'eau monte. Là hein. ouais, je vois déjà qui va gagner là en fait. Là Il peut corner ninja sur toi. Hein. Comme ça c'est mieux limite. Oui. Hein. Comme ça c'est beaucoup mieux. On pourra pas former. Oh regarde okay, c'est un trucé oh. Un peu plus bas, un peu plus bas, un peu plus un ah, peu bas, bas, bas, bas, bas. plus bas, encore, plus bas. Il va. Encore, encore, il va arriver de l'autre côté là. Il va Il aurait dû.. Non. Oh oh oh Moi je peux le faire Oh Super, non, ah, arrête, t'as plus de ouf là. Oh. Oh, c'est un Si c'est pas, pas nous. C'est pas nous, c'est pas nous. Ah non, si, si, c'est si, si. oh. oh, nous. On perd un verre, hein Dragon 2. Oh, non, vas-y, bah, si, je te fais quoi En fait, dis-moi ce que tu penses. Oh, non, mais le truc c'est qu'en gros... Oh, il a, il a fait de la merde Il s'est trompé. Oh, oh il s'est trompé totalement dans les binds. C'est moi, je fais quoi là La TP, TP T'es sûr que tu veux oh, que j'utilise ma TP pour ça, ça on, a on a trop de verre au même endroit Donc je TP là hein. Ouais si Tu m'as dit que t'étais sûr donc vas-y Non je peux pas ah, Si si On si, si. est dernier là Je peux rien dire c'est bon vrai, on est bien là Non non on est archi, archi pas bien On est là-haut, on est là on Ouais est on est archi pas bien <rire> <Ouais>. <rire> mec, Il y a le gonade il va suicider les deux un verre chacun. Fini ni Oh ça nous. Vas-y, Tiens, mets-toi ouais. euh, ma me place, vite. Je mets les giga dessus de toi, ok Comme ça Ouais. Vas-y, vas-y. -y, ouais. vas -y, vas C'était peut-être le move. décrape oh, la, la, banane, la, banane, vous... la banane Oh le choix de baiser qu'on va faire. Oh. Let's go. Let's go. Il va mourir de l'eau. Et là on, tr on triple concasse là. On, on a juste oui, à, fond, on triple à, le à triple concasse. Ou même une frappe aérienne ça passe. Frappe aérienne. Frappe aérienne c'est ou... plus safe. Frappe aérienne c'est plus, ouais. plus safe. S'il ouais, te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et les autres tu meurs de l'eau. Là, il a pris la caisse, il a pris la caisse il est mort On est top 2. Et lui il meurt de l'eau ah. On est top par attends, on est Attends, il meurt de l'eau Ouais il meurt de l'eau forcément Il meurt de l'eau Yes, oh, yes Let's go Oh putain Let's go Woo Oh mon dieu J'aime le saucisson Oh mon dieu Les gros cerveaux, les gros cerveaux Les gars, je suis invaincu sur Warm Salan, c'est bon pour vous C'est quoi le prochain beau, jeu hein Ah ouais je suis trop content les gars on a géré, GG. Putain vraiment. Mais pourtant ça partait tellement mal, ça partait tellement mal. Ah je, je, je les gars je, je pour le moment je suis un homme heureux. Hein. On enchaîne cette phase de poule 2 avec le jeu Age of Empire. Après notre belle performance sur Worms, on avait clairement pas le droit de tout gâcher maintenant. Pour Age of, on n'avait pas vraiment le droit de faire des alliances entre équipes. Par contre, on savait quelle équipe qu'il fallait focus plutôt que d'autres. Pour ce qui est de l'équipe de Kelly. C'était clairement pas elle qu'on allait devoir taper, parce qu'elle était clairement meilleure que nous. L'objectif était de tuer toutes les autres équipes. En revanche, pour l'équipe de Kenny, elle, c'était clairement intéressant de nous laisser vivre le plus longtemps possible. On était l'une des seules équipes pouvant sortir un adversaire potentiel pendant les quarts de finale. Sur Age of Empire, on a spawn juste à côté de lui et on n'a rien fait. On ne s'est même pas protégé. On a juste prié pour que ce qu'il pensait, ça allait être ce qu'on pensait aussi. De toute façon, ça va commencer là. Go en place, go rejoindre la game, ça va commencer. On va essayer de faire top 2, mais en vrai, on sait pas faire. Et c'est parti, mesdames et messieurs Je stresse, mais uh, vas-y. Kenny à côté de nous. Kenny, c'est notre voisin. On se fait attaquer C'est parti. Par Kenny. Kenny, ouais, il, ve, ve, ke, Kenny, Kenny, Kenny m'a attaqué. Ouais, Peut-être qu'il veut juste le bois. Il veut juste le bois, là. Il fait juste un peu la pression. Il, il m'a carrément dit de dégager. Galido des détruit mon hein. imme Galido. Ça marche. Kenny, mon roi, il est frustré. On va attaquer euh, en bas non Ils sont encore H3 Regarde nous éliminer C'est le vert, c'est le vert C'est le vert Rase 2 Ouais ouais, c'est Pak Dac hein ah, C'est un double wall ici en hein, vrai là C'est un double wall, absolument. Sinon vraiment on va se faire ouais. Ah, Pak Dak. Mec on y va. Là faut que tu n'importe quelle l'armée. T'as 5 minutes pour t'embêter. Oui, oui, oui. Oh allez quand on le fait, on le fait. Coucou Coucou, ouais, faut ouais. On a 3 minutes 30 pour raser tous ces monuments. Ça passe, ça passe tous les jours. Hein. Faut qu'on en tu capte, c'est ça des monuments Ouais. Il est là, il est là, il est là. Voilà, c'est pas grave, le troisième, c'est le dernier. Il y, en a de... il y en a un dernier ou quoi Ouais, ouais. Faut le courir. Faut okay, le courir. Faut bon, le courir. Faut le courir maintenant. On n'a on a pas beaucoup pas été envoyés, donc il y a un monde qui se vendent. Tu es. On est top 2. On a, on a plus que, ils ont censé se tuer. Let's go yes Let's go YES Putain j'ai pas de voix Je me péter la Toi le cul Kenny GG les gars GG en fait, hey, Je t'avais pas dit de me faire confiance ouais, si, si, si, Je t'avais pas, si, si, si, si. pas dit de me ouais. faire confiance Je t'avais bon pas dit de me faire confiance Mon dieu ouais. On fait top 2 sur Edge of Empire prom... Premier de C'est une perf Wesh les gars Comment allez-vous aujourd'hui Merci Kenny Merci Kenny quand même C'est incroyable Il a sauvé la game Ça peut vraiment le faire Ça peut vraiment vraiment le faire Maintenant On va avoir notre Notre Un peu Notre jeu qu'on ne veut pas jouer Le prochain c'est Fall Guys, on peut le faire, on peut le faire, bordel! On peut le faire! J'évite de casser mon mon bon scénario! Désolé, désolé! Cassé, en fait. oh là désolé. Là. désolé, désolé! Ah, ah tu me fais mal, oh, désolé! je suis trop heureux là! Ok, ça va lancer! Du coup, je précipite pas, mon russe! C'est toi que si tu tombes pas, ce sera mieux que si tu te précipites! Ok. Ouais! On se précipite pas! exactement ça! Il vient de dire la même chose! Il a dit mot pour mot, on se précipite pas! Une dernière ligne oh, Moi pas. bon non plus On se concentre et on enchaîne Combien de game les gars 3 S'il vous plaît me faites pas spawn derrière Ok Let's go Nice on est passé tous les trois. Mais ils sont qualifiés! C'est bien, c'est bien! Let's go! Oh, ça c'est dur. Let's go! Allez, fini, fini, fini, fini. C'est long, c'est long, il est lancelé. Non, enfin, c'est vraiment long. Yes! Je suis pas très bon à ça. Albussard, Albussard, saute! Yes! C'est démon ce putain! Qu'elle fait? Oh putain de sa mère! Je suis pas qualifié. Je suis pas qualifié. Il est passé. Incroyable. Faudra est oui passé, les gars? Non, c'est celle-là, j'ai beaucoup de mal avec la. Drago, c'est ta, ta game. Apparemment, faut passer à droite. Hein. C'est bien. Un tout droit et après à droite. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. nu, c'est au nu, c'est au nu. C'est pas grave. C'est ONU, c'est pas dans le pool. C'est pas dans on pool. Non, on est on allé, allé trop loin, mec, okay. vraiment. Il faut, faut qu'on refasse pareil. Bon celle-là, c'est au petit bonheur la chance. Hein. Pas bon, j'aurais fait qu'une seule bonne game, les gars. C'est pas grave. Putain, j'ai glissé à l'enfer. Il voulait pas se relever. Frère, relève-toi. Cours. <rire> <Putain>. <rire> cours, frère. Tu fais quoi Le mec il fait un AVC, il s'est tordu la cheville ou quoi <rire> C'est pas grave, t'es large encore. C'est vraiment large. Faut hein. te trouver si vite pas, mec. Ils sont tous en train de tomber. Ah, C'est pas grave, mec, on a, fait, on a fait pas mal de points. Non, mais. Non, mais ça va, les gars. Je vous dérange. Et alors, la réaction de Samy avec Kamel. Bah, bon, ça s'est plutôt bien passé. Samy, il, il voulait une photo, mais il a pas pu. Genre, à un moment, euh, on était devant le. Devant la salle. Et. Et, euh, Le. J'étais. Y'a le classement Attendez, sur le live de Zera. On est premier d'après. Oh non il l'a enlevé Zera, ah on remet le classement Merci Oh ça peut le faire les gars, on peut-être peut, peut le faire. Les gars on est.. On, on va, il faut qu'on passe en quart de finale. Il faut qu'on passe. Ils ont beaucoup traîné Apex hein. Là c'est un peu euh, C'est un peu le lobby Apex de la mort. Si j'ai plus tard, j'ai un coup de barre. Non, réveille-toi. Sucre Sucre, prends un sucre, prends un sucre, ah je non, tu montes tout prends de un un suite. Oh la strat Oh t'es en train de strater le fou Bon bon full sucré, ça, vas-y, vas-y, mangez, mangez Ça a commencé Allez, pareil, vous comptez. Droite, gauche, fumée rouge. Et vous me dites quand ça drop pas surtout. Ah, fumée rouge, ah, rouge, rouge, oui. rouge. Non, on... rouge aussi, rouge, rouge, très bien rouge là. Il y a deux teams, il y a une team sur nous. Ouais, c'est ah, C'estard, on va au vaisseau. On est, on est clairement pas avantagé par la zone, c'est un peu chiant. Ça tire à gauche. Si Kada on a un de à gauche donc c'est putain. Là, okay. Ça tire ici. Rendez, ouais. il, il faut, sur nous, il faut sur nous, il faut sur nous. Ils se sont envolés, ils nous foncent dessus. Faites <rire> gaffe, faites gaffe, pas vite, pas vite, pas vite. Voilà. Pas tout, je suis nul Bichard, bouclier. Non, là -bas. Allez, allez, allez vite. Y a une team au dessus, oh, une team là. À droite, là, à droite, dans les maisons. Il y a un en véhicule, de... y'a une team un en véhicule, là, nous faut dessus. Tourne à droite, tourne à droite, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, on bouge. Il y en a encore euh, juste dessus. Ah, je suis dessus. Mets ta boule, c'est si t'as besoin. Ok, il visse très très bien. Tu me rends. à se barrer, hein. Ah, t'es mort. Je suis mort, je suis mort, je, ah. je suis mort. Bon, parfait. On va attendre ici. Évite les déplacements inutiles. Et on écoute. Il y a une équipe, il y a une équipe. Ah. Là, ils sont ton barré s'il faut. Il passe devant, il a vu. Il se barre Il est seul. Ouais, fais-lui comprendre, fais-lui comprendre. Vas-y, go, sors Ok, une team là, une team en face. 1, 2, 3 teams, viens là. On se mettre là. Moi je suis très bien là où je suis, ils sont juste au-dessus de moi, je crois qu'ils vont venir me chercher. Ah ils m'en scan. Ah, il a droit sur moi. C'est ouais, à C'est à Ouais, c'est à l'est, Alors ça, par contre, qui arrive à déduire que je suis là, abusé Ça veut rien dire, hein On est top 7 mais de toute façon on est top de dafou là. Apex, c'est notre jeu fort. On peut pas se permettre de perdre des points sur Apex. On gagne des points sur War, mais comment on peut perdre des points sur Apex Du coup, là, reset mental et cette game-là, on l'a Y'a Il y a deux games Apex. Il faut qu'on fasse un bon top. faire. Regardez bien. Droite, gauche, fumée non, rouge. Il a personne. Là. Y a y a pas pas pas Il y a deux fumées rouges. rouges. Il y a deux fumées rouges au-dessus ouais. de nous. À notre, à notre ouais, droite. On pas sur nous. C'est bon Non, non. Ils ont changé de direction. C'est sur nous. C'est sur nous. Encore, encore, encore. Voilà, encore. En fait Fumer Rouge ça veut dire Predator, c'est pour ça qu'on y va pas. Predator c'est le plus gros grade du jeu. On va bouger là tout doucement. Mais là il a une chance de rencontrer des teams. Ah ouais non, on se met là-haut hein, dans les cailloux là. Là-haut dans les cailloux, peu de chance que des gens arrivent derrière. On est sûr de tenir un petit peu. Ah ouais que des gens arrivent derrière, mais là c'est abusé. Bah voilà. Pas tout, on se repositionne Oui oui, s'ils nous rushent. Ils vont pas nous rush, hein. ils vont ah, pas nous rush, ils vont pas nous rush. Cache-toi, cache-toi, cache-toi, Ils se font tirer dessus, ils se font tous down à la chaîne, ils courent tous, c'est un film de boule en face Oh y'a un mec là Tire pas, tire pas, tire pas, cache-toi, cache-toi, cache-toi Ah oui y'a un mec de deux Il est et Predator ici, il en arrière, ici, là Attends, vas-y Thomas T'as gardé, oui Sur deux Je suis mort, je je suis mort Il est tout seul, il est tout seul, non Non, non, non, est contre moi, vous Je suis scanné pas vers moi Richard tu peux tenter le caillou juste derrière toi là. C'est pas grave, c'est juste. Juste scanner. Scanner. La courbe pour pas vers ma part ma part. Pas pas pas pas pas Ok. J'aurais pu faire. T'as une vue pas tout Oui. Alors c'est le moment. C'est maintenant. C'est maintenant jamais. La, la zone va faire trop mal Trop tard. Ouais. Oh merde. J'aurais pas dû les j'aurais dû courir de ça. Ah putain on fait 2-3-7. Enfin, tout va se jouer sur un jeu de voiture qui a bondi. Je pense qu'on fait 3-4 sur Apex. Ouais. Il faut être meilleur. Il y a classement. On a 3 points d'avance. C'est vrai On a 3 points d'avance ouais, apparemment. Faut qu'on fasse top 3 au moins top 3. On a vraiment fait 1-2-3-4 hein. Je suis explosé. Milieu, voilà. ouais, pas pas te te pas. Allez, concentration les gars. Wheels, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un jeu un peu spécial Inspiré du jeu de voiture auquel on jouait quand on était enfant C'était un Trackmania-like Le but était de finir la course le plus rapidement possible Et tout ça mélangé un petit peu avec Rocket League On avait du boost, on pouvait se décoller de la piste Faire des cuts qui étaient tout simplement monstrueux Hot Wheels était l'un des jeux qu'on avait le plus strain Donc on était clairement confiant, Mais on avait extrêmement peur que les équipes en dessous Nous mettent des queues de poisson pour pouvoir nous empêcher de performer Concentration, première map. Elle est pour nous. <rire> Ça, Kenny m'est rentré dedans, il m'a int au début. On est pas triste, on est pas triste. Let's go. Deux, troisième. J'étais cinquième hein, au début, Alors, je me suis fait soulever. Hein. GG, putain GG Je pense que là, c'est bon. Je <rire> peux <Au> pas piquer. Bichard. <rire> est-ce que Bichard, pour la seule LAN, Regarde vraiment, est-ce que tu passes les poules Est-ce que cette fois-ci, tu vas réussir Est-ce qu'on fait partie des 8 meilleures équipes de la LAN 8 meilleures équipes, les gars, 8 meilleures. Là, en gros, c'est que l'élite, là. Ça que l'élite. À ce moment-là, j'espère qu'on est qualifié, mais en vrai, en toute honnêteté, je m'en doute un peu. Ce serait une grosse surprise qu'on le soit pas. Malgré tout, j'ai toujours ce petit stress qui entend moi, qui me dit « Mec, si ça se trouve, il y a une équipe qui a performé de ouf et elle nous passe devant. » Comme si tout ça n'était pas assez stressant comme ça, Zerator nous réunit au centre de la salle, toutes les équipes, pour déterminer les huit quarts de finaliste. Allô Alors, Je vais donc annoncer les qualifiés. Alors tous les joueurs qui jouaient encore en phase de poule, venez, rapprochez-vous. Mesdames et messieurs pour les premiers qualifiés qui vont partir en quart de finale. Merci d'accueillir Slide into DM, side 1, le side 2 de la poule 1 qui a réussi à se hisser. La bagarre à fait rage pour ce side 2, mais ceux qui passent, ce sont goalkeeper vents. J'ai ensuite la poule 2. Mesdames et messieurs, sans trop de suspense, le side 1 et le FC Clair qui va se qualifier pour aller en quart de finale. Félicitations à vous. Bravo, félicitations, Kenny esnuja nuja et là, et là, euh, c'était un peu plus disputé. Le deuxième seed euh, de la poule 2, mesdames et messieurs, mais l'équipe qui a réussi à se hisser pour aller en quart de finale, est l'équipe to go hard, mesdames et messieurs. Bravo à vous, l'équipe de Bichard, très émotive. Avec ses supporters, bien sûr. Félicitations, alors là maintenant, là, là on arrive à un stade de la compétition assez compliqué. La Poule 3 qui a été très disputée, mesdames et messieurs, mais il en est ressorti deux équipes championnes. Compliqué Le site 1, c'est Mercato Head, mesdames et messieurs Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, c'est Bichard, on se retrouve pour un nouveau stream LOL. Euh, je vais aller manger, les frérots. C'est l'heure du Futulu, voilà On vient de réaliser nos pics pour les quarts de finale On sait ce qu'on va jouer, on sait ce qu'on va faire On sait ce qu'ils ont pris Maintenant c'est juste le jeu aléatoire On est en quart de finale bordel, genre wesh C'était improbable, on est en quart de finale les gars Let's go Alors pour cette demi-finale on va affronter mesdames et messieurs L'équipe de Mercato Ed. On affrontera Nico Titatitutu Tac, on jouera mesdames et messieurs En premier je pense, Pro Soccer Online Qui est un jeu de foot on a beaucoup joué en vrai. Bien évidemment, un jeu comme PSO se doit bien évidemment d'être encadré par un arbitre professionnel. Attends. Les gars, il y a MB qui <rire> Ah oui, effectivement, le porte-carton. Ça, ça c'est merci à, merci à Bichard. <rire> c'est porte c'est carton. Mesdames et messieurs, On je vais fout. tirer au sort les jeux aléatoires. Oh mon dieu. Et enfin, quart de finale numéro 4, Mercato Head contre To Go Hard. Mercato Head a pris Pro Soccer Online, To Go Hard a pris Apex. Le dernier jeu sera. Attends, ils sont mélangés ensemble. hop Oh. Ça, Age of Empires. <rire> <rire> vous pouvez applaudir Dash, s'il vous plaît, main innocent. Désolé. Je si n'ai pas applaudi par toutes les équipes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> Bah, en vrai, euh. Vous êtes pas chaud, on perd à Pex comme ça on joue pas à Joff. Bon vraiment vrai, moi je veux pas jouer, Joffre <rire> Arrête Mais les amis, ils se foutent de nous Ok, je vais. Écoutez, moi, je vais être un mur, y'a rien qui va passer. D'accord J'ai juste besoin de chose, c'est de vous empêcher de tac de jouer. Vous êtes à deux sur lui en permanence, vous ne le laissez pas jouer, vous ne le laissez pas respirer. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça tire? GG. Le problème, c'est que je suis derrière. Dessus, Désolé. Oh, nice. Monstrueux. Désolé. C'est pas grave, on continue, on continue, on avance. On a déjà, on a déjà été meilleur aussi. Je suis au mid. Non, j'ai hint. Une... Je me prends une barre transversale, c'est abusé. Je parle long. Oh, non! C'est pas grave. Oh, j'ai pas baisé. Putain. C'est très bien qu'il nous sur le dos. Ouais, oh ouais. le but Mais ah, mais lui il mais je le je touche hein Putain. Le long. mesdames et messieurs ah, et le but c'est bien c'est bien le but de Pichard qui gars. exulte ah oui les ructes de joie il exulte bien sûr sur non. sa chaise non. Pardon non. Non. Il ah, tiens, abusé. bon. attends attends attends attends attends attends Bravo, bon. Bravo. Non mais en vrai par contre, par contre, euh, point positif, les trois derniers minutes nous mettent zéro but, Une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on a eu vraiment tous les deux sur tac... 3, un, un, un, un 2, 1, vas-y, go. Bien joué, bien joué, drag. Bien joué, drag. Oh, allez Là, là, là, c'est là, d'accord. Oh, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Ah bien joué. GG. Les bleus qui retournent à l'attaque, peut-être le but. Oh le premier oh, but! Le, le but de l'équipe, le, le but de Fatou assisté by Bichard. Allez, sur leur propre SO les gars, sur leur allez, pas non, pas ouais. Ouais. faut se concentrer, allez, faut, se concentrer allez, allez faut se concentrer, faut défendre. Partez, partez. Non, j'ai ah. pas tiré assez fort, j'ai pas eu le réflexe. Oh, allez, vas-y! Oh non, il il va arriver à toi. Oh oh oh go oh, Alors oh oh oh oh oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh on est à deux minutes de jeu, quasiment à la moitié du match mesdames et messieurs. Là, mais ça devait être un stomp. Et là c'est pas Oh La transversale sortante malheureusement. quel niveau de jeu déployé. On croirait presque que le jeu est jouable et ça c'est pas Oh là là Il va commencer à kinky Allez, allez, allez. La la la à zéro, il disait. Tempo, tempo. Ça tire. OK, excellent. C'est pas grave, c'est pas grave. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne, c'est pas grave. J'ai fail, j'ai fail, j'ai fail. 10 secondes, pitié, 10 secondes. Ça va tirer direct, ça va tirer très vite. Et l'équipe de Bichard Va donc remporter cette deuxième manche, c'est fait. Regardez-les, regardez les il une ligne de joie encore Ils ont été si solides. Oh la vache, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde, ça fait donc un partout. On voit, tac, tac. Le masque, le masque. Ah voilà, le masque doit tomber, tac. Malheureusement, là, il faut, il faut se chauffer. hein il faut se chauffer, Bichard il en vient pas de sa vie, l'adrénaline va peut-être être trop haute, est-ce qu'ils vont réussir à, à, à gagner la game 2 On se reconcentre, deux secondes, on prend deux secondes, on continue, on continue, ça nous met en confiance, c'est très bien ça. Il passe, il tire, c'est ouais, pas, pas, pas, pas, pas, pas grave, grave. c'est pas, pas, pas grave, c'est pas grave. On a, on, a, on a eu des moments meilleurs. Là ça les met en confiance. C'est pas, pas, pas grave. J'arrive pas à suivre hein, vraiment. Wow. Wow. Non j'ai croqué j'ai croqué de fois. ou T'inquiète t'inquiète t'inquiète Ça tire oh, oh, oh. J'ai contré mes passés J'ai contré mes passés C'est pas grave on enchaîne les gars on enchaîne C'est rien on leur a pris un On leur a pris un match les gars c'est énorme déjà Viens ah ah Bou Je suis dans <rire> ton cerveau. Pas mon drapau, y a hein. Ah putain, mais je... T'as vu, je le laisse, je le laisse tout seul pour venir de, de l'agro. C'est trop chaud, c'est trop, trop, dur. Ah, j'ai croqué, j'ai croqué, ouais. Ah, putain. Je compte, je compte, je compte, je compte. Ouais, là c'était difficile J'ai 5 secondes, c'est pas grave les gars, on risque d'être mental là on peut, on peut encore les prendre, on a pris un match les gars on, match, hein. on a pris un match hein. c'est immense hein. eh, allez, Troisième match, ok Enfin 4 game, là, 4 game. on est déjà à 4 matchs les gars, on est censé finir là Il lève, il lève, contita Il veut tirer hein. J'arrive pas à suivre mec, j'arrive vraiment pas Ok, c'est pour toi Fat, tu l'as, tu as. tu l'as, tu l'as Voilà, voilà, c'est bon, c'est pas compliqué, hein c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Ils ont autant de faiblesses que nous. Le hein. oh dommage. Yes! Let's go! Let's go On combat. Dommage, je me l'enlève. Vas vie, c'est mieux, beaucoup mieux, les gars Ouais, là on là, on là, là en fait les gars je vous, vous devrais pas avoir de la game Tu m'entends ou pas sur Discord oui. Ouais bah je sais pas parce que tu je vois pas, pas en fait Faut qu'on compte qu quand même bien. Hein. On vient t'as vu On est dans leur tête ils, ils sont... Ils, ils sont en mode c'est facile Je centre Yes Let's go Wouhou Il reste 2 minutes, minutes allez, allez. tac tu reviens pas en défense là Mais parce que tu dois me la faire tout le monde Mais... mais... Oh non, allez, allez les gars, allez Ça tire, ça tire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ok Yeah, <rire> Là ça, Ils sont en train de vraiment mental down là, ok non. Oh non Ça tire, ok, ok, ça retire, ça retire, Ça tire, ça tire. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. 4-4, c'est rien. Tu peux pas le prévoir, tu peux pas prévoir ça. Même eux ils peuvent pas le prévoir, ok Allez. Oh. C'est pas grave, j'ai, j'ai, j'ai, j'ai. Non, dommage, dommage, dommage. Les gars, c'est bon, c'est rien, c'est rien. C'est, bon. Ils ont, c'est leur pic. On leur a tenu presque deux matchs sur leur pic. C'est bon. Putain ça fait deux semaines à Paris. le jeu, on a été, on a été bon. Hein. Vraiment, je pense que, j'espère qu'on vous a proposé du beau jeu. Un oh, TAC qui, qui est abattu hein, abattu d'avoir ah, été... Ah toujours le jeu, faut que j'y rende ses cartons d'ailleurs. C'est vrai. TAC il est sonné là. Ah j'avoue, il a il tout a, donné il, là. Il a été bousculé par ce niveau de jeu, je pense qu'il a été surpris. Dommage hein, c'était fou. J'étais presque, j'étais ouais, presque. Ouais, fin, démon... ah, oui. oh, Ça ouais, t'a ouais, été ouais, utile ouais, un, ouais. Peu ouais, ouais. un peu dit, non, Ouais, ouais, c'est je l'ai dit. J'espère. Ouais, vraiment. ils étaient confiants. C'était un son, pas du tout. Non. C'est trop beau, c'est trop Bon ça va pas être une masse à faire les gars, je mens pas. Ils sont forts et ils sont confiants. Les gars, je rush le heal. Hit moins 9. Encore sur l'autre heal, allez go. Ils sont en bas. l'avantage de vous en termes de dégâts là. Il a pris, il a il est break, il est break, lui lui il est break. Faut qu'on avance hein. J'ai mis une zone. J'ai mis la bulle, j'ai la bulle. Je les break, je les break, j'ai break la. Comment Comment On continue. J'ai eu cas là Oh j'ai lancé ma bulle sur exprès Break, break, break, ça va. KO Je KO, je KO, je KO, KO. J'ai DAGUE Aïe Break, Right Ah oh non suis je JB je ouais J'ai hein. mis une tête à droite J'ai mis une tête là Break, break Sur moi, il me rush Il me rush, il me rush J'aurais mis deux grosses balles, j'aurais mis deux grosses balles. Tombé. un mort! Yes! Let's go! Monstrueux, monstrueux. achetez moi une souris C'est de la merde ça. Break, un break. Mon de Break. Celui-là où les breaks hein, le JB là-haut. Le JB là, il a. Il a pris cher hein. Il doit monter, il doit monter. Ils doivent monter tranquille. Ah ils vont en dessous. les chercher vite, non Ah non. Break, break Mort Soit tu colles, soit tu colles pas. Parce que moi tu me dis tu vas, je vais vite, je vais vite. Il est descendu direct Bah oui, moi tu me dis, on va aller chercher vite, non, je. moi j'y vais hein Ok on a pris une game. Allez go go les go go go go. Non, non, on vous fait confiance, c'est un Break, break, break, break, break, un hein Non, non, attends toi, toi, toi. ma, sur ma, sur ma, Jimmy fonce Un cas un cas un, chaos. un chaos. Là, la de hp là Derrière vous, l'iPhone 2HP, ici Ici, ici, ici, ici. Mort Là, ouais, toi, ici, Yes oh, nice oh, J'ai retourné comme, comme les renards des surfaces. Ça oh, C'est un TP, ils sont face, ils sont face. T'as le ou pas encore Il va prendre le il couvre la boîte, couvre la boîte. Je vais pas avoir. Down, down, down, down, sur lui On peut rush. Mort Nice, nice sur moi, sur moi, sur moi le dernier, sur moi Fais gaffe, fais gaffe, café, café, Recule, recule café, café, café, café, café, ah il a le zéro merde ça touche pas mal de mon côté, ça touche pas mal Break, break, break il passe sur la gauche, passe sur la gauche Break, break, break, break, Ils sont open field ils sont open field ils sont ils sont open field Ils sont open field Ouais ils sont heal, ils sont là Down, down YEAH Ouais GG les gars, GG NON Non Pourquoi Oh là là! Oh là là, mais quel game d'Apex, quelle folie! On part sur quoi là? Là, on part sur Age of Empire. Oh là là là là! C'est là, c'est pas loin! C'est pas loin! C'est pas loin! C'est grâce au skim! C'est grâce au skim! C'est grâce au skim! Non mais vraiment, je rigole zéro! Je zéro! Je zéro! Vraiment! Je relance tout de suite le stream sur un autre PC, ok? J'entends un écho, hein! J'ai un écho! Ah non, bah tu te court, c'est juste que j'ai une oreille. Ok, oui, et du coup, c'est pour ça qu'en gros, du coup, on a été concentrés, les gars. J'essaie de me concentrer. Dans, dans tous les cas, cas, ça aurait été une bonne live. Dis pas cette phrase par contre. Hein. Okay. Je suis trop. Non, okay. non, pas pour le live. Ah okay. ah ok. Ah ok. sur le trop explosé, Ah oui, ça, ça, ça, ça, ça se voit. Ça se voit. Ok, je me calme, ça roule. Oh, ça me bat très bien. Oui, ok. <rire> ok, ça roule. Pardon, c'était les derniers conseils de Serrator. Drago il est en train de troubler les gars. Eh hey, Draco, ça va aller mec. Ça va aller tellement donné pendant cette lane et ça signe sur une gamme d'AO le seul jeu où ils ont un pro frère ça pour que le PC qui joue actuellement c'est pas le PC qui stream ça c'est je suis en train de faire une. j'ai une régie derrière y'a zéro van j'ai une régie derrière on vrai, en a fait ça. plein les games Patrick on y va et aucun regret mec on, on a fait. passé 40 heures on a passé des nuits blanches on a passé des nuits blanches sur ce non, jeu fatigue on l'a lancé le jeu. on l'a lancé j'étaque juste <t> en fait, moi. Il rush, il rush, il rush. Ici. il accuse ça sur moi. Oh là là, Bichard, incroyable. Bichard qui joue un truc qui s'appelle Pro Donc Donc, en fait, avec les scouts, il peut aller récupérer les serres sur la map. Et ça, oh, mais ça me régale. Ça régale. Je touche mes tétons, tu me <t' -tôt> régales, Bichard. Tu me régales. C'est que c'est pas si facile à faire, c'est pas mal d'APM et tout, et il peut prendre... Mais ça nous de la map. Ça fait de la bouffe Ah non, ça nous régale. Ah non, mais là, il me régale. Go, go, go, go, on les retourne, hein. On les retourne, hein. On les tue tous, hein. Il m'attaque. Il a pris tous mes vie à Il est en train de me détruire. Hein. Bon, elles sont chez moi, là, c'est bon, c'est perdu. Tant pis, hein. Faudrait que ce soit à ouais. eux. Non, non, encore pas. Ah, c'était legit, hein. Faut rien enfin, faire contre Tita, tu vas faire quoi Ouais. Tu fais quoi, on regarde ou on... on laisse Allez. Pas rien. Ah l'émotion. Bah en vrai, surtout quand plus c'est serré comme ça, t'as vraiment envie ah, d'y ouais. aller à fond et. Clair. Euh, et c'est normal, c'est normal. Euh, c'est. C'est la ZILAN et. Ouais. Clairement, bah c'est cool de voir ça, c'est quand même des belles images, c'est vraiment stylé. Bon, dans tous les cas, euh, mesdames et messieurs, dans tous les cas, mesdames et messieurs, je vous invite à, à vous rappeler que c'est quand même une compétition ZILAN. J'ai vu notamment plein de gens insulter Game Ward la dernière fois et tout. Et J'ai vu qu'ils se prenaient un shitstorm sur les réseaux et tout, mais il ne faut pas faire ça en fait. Il ne faut pas critiquer les joueurs quoi qu'il arrive. Tout le monde se donne à fond dans cette euh, ZILAN, tout le monde veut avoir son mot à dire, tout le monde veut apporter sa, sa pierre à l'édifice et, et veut évidemment avancer. Tout le monde va être récompensé du commit qu'ils ont mis dans l'entraînement. Non, c'était pas mal bah ouais. Il y a eu un très très très très, très beau truc. Les gars, bah ouais, faut pas... les les gars vous nous avez fait un parcours incroyable. Incroyable. Voilà. incroyable Vous avez fait rêver les gars Vous nous avez fait rêver, vous avez, rêver. vous avez fait rêver Charles. le peuple Oh non même. Oh. oh non, oh, non. non, non. Est est beau. Est bon. Elle était incroyable tu cette année. En bon... Entre vous et moi... Ah, c'est dur. C'est dur, mais une LAN, c'est ça aussi, tu vois. J'ai l'impression que une LAN, c'est équipe, parce que jamais personne en sort heureux, tu vois, sauf une équipe. Est-ce que c'est pas un peu euh, égoïste On s'arrête aux portes de la scène et on s'arrête aux portes du public. On s'arrête aux portes de beaucoup de choses. J'ai la haine, en fait, je suis frustré par, par PSO, vraiment. En tout cas, voilà, c'était une très bonne LAN. Vraiment incroyable, je regarde un souvenir fou. C'est rare que j'arrive aussi loin. Bah écoutez, les frérots, je pense que... Je pense que j'ai plus rien à dire. On va se laisser là. Je, je, je vous remercie pour votre présence euh, présentielle. Je tiens à remercier mes ultra Bishcor Qui ont été présents quand même sur tout ce stream. Merci beaucoup. Et je vous fais des gros bisous les gars. Merci beaucoup d'avoir soutenu cette équipe. Très belle expérience. Génial. J'ai rencontré plein de gens. Vraiment. C'était... Je regarde un très très bon souvenir. Vraiment excellent. On verra la... On verra l'année prochaine. Hein. Mais la z c'est fini pour nous. Reposez-vous bien. À moi de même. Bisous. Tout le monde. Mesdames et messieurs, C'est la fin de cette Zeland 2022. On se retrouve éliminé sur Age of Empire en quart de finale. Toutes les équipes qui finissent en quart de finale sont considérées comme top 5 de la compétition. Donc sur 77 équipes, on finit top 5. Top 5 Zeland 2022. C'est clairement une paire. Et j'espère qu'à travers cette vidéo, on va réussir à vous transmettre un peu les émotions qu'on a vécues sur le moment. Aussi bien la joie d'un côté, mais la tristesse de l'autre. Si on était tombé sur un autre jeu qu'Age of Empire, quest ce qu'on serait en demi-finale Malgré tout, Aller en quart de finale de la Zeland 2022 est une expérience incroyable et une performance, faut le dire. Et ça nous donne encore plus envie de performer l'année prochaine. Qui sait, vous savez, il y a un Game Pass qui arrive dans quelques mois, peut-être que on essaiera d'aller en demi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Vous êtes peut-être une centaine sur la première YouTube. Pour ceux qui sont actuellement sur la vidéo, je vous invite à vous abonner. Peut-être qu'on atteindra les 100 000 avant 2024. Vous savez, j'aimerais bien mettre un, un trophée <rire> sur ce décor. Et ça dépend que de vous. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça vous semble bénin, ça vous semble inutile, mais pour un youtubeur, ça apporte énormément, ça référence énormément la vidéo, et ça permet à beaucoup plus de gens de la connaître. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous remercie beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. La était une expérience incroyable, mais ce n'était pas la dernière à laquelle j'allais participer.